Un opérateur déploie un réseau cellulaire qui n'offre que de la téléphonie et qui requiert un cessurier minimal de 5 dB. Il veut que 90% de la surface soit correctement servie. Doit-il utiliser un motif à 1, 3, 4 ou 7 S'il passe à un objectif de 95% au lieu de 90%, le motif doit-il avoir la même taille ou pas 1, 3, 4 ou 7. Est-ce qu'on a une réduction de capacité Et si oui, est-elle de 1 tiers, 1 demi, 3 quarts ou bien 1 Ce qui veut dire qu'on n'a pas de réduction de capacité. Pour faire cet exercice, on peut s'appuyer sur la fonction de répartition du C sur I pour différentes tailles de motifs.